Hello les amis, je suis pas un défilé de mode, mais euh, je vais donner des cours pour la première fois en anglais dans cette école. Euh, ça commence dans deux minutes, donc euh, je vous raconte un peu comment ça se passe. Donc je voudrais que vous vous présentez d'abord, et puis je vais faire une fois pour tout le monde, quand tout le monde est là. C'est un bonjour. C'est un moyen pour moi aussi de... Now, what's your English here? Alors, je suis au resto, euh, c'est la pause, quoi, c'est pas la pause, quoi, c'est la pause d'âge, mais en fait, cet après-midi, je redonne le même cours à ceux, euh, en français, à une autre classe. Et, euh, bah, c'est super bien passé, les élèves étaient top. Euh, deux réflexions, la première, je vais aller un peu là-bas pour faire mon euh, deux réflexions, la première, c'est que, euh, ce qui me saoule, c'est de m'entendre pas tellement parce que euh, mon accent est mauvais ou quoi, pas pas parce que je me dénigre, hein. tu sais, euh, oh, je suis nul, j'ai un mauvais accent, je suis pas américain, c'est normal, je me prends pas la tête avec ça, euh, tant qu'on me comprend, mais c'est que, en fait, j'écoute des podcasts et des vidéos que en anglais, je fais que ça. Et comme j'ai l'habitude d'entendre des Américains parler anglais, quand je parle, je m'entends en fait, et c'est juste horrible c'est pas horrible parce que je me dévalorise, pas du tout, au contraire je suis quand même un peu fier de pouvoir donner un cours en anglais euh, mais c'est esthétiquement, voilà, c'est juste pas top quoi. autre chose aussi, c'est que en fait, on a décidé avec la direction de pas forcer les élèves à prendre un, un pack d'hébergement pour créer leur propre site professionnel parce qu'on voulait pas être forcer ses, les élèves à payer tout ça donc on a créé un blog sur wordpress.com du coup c'est gratuit et ben je trouve déjà que c'est dommage parce qu'en en fait comme ils sont moins impliqués financièrement ils sont moins impliqués dans leur travail et ils vont avoir de moins bons résultats que d'autres classes que j'ai animées euh, qui eux ben, je les ai forcés même s'ils avaient quand même une option de ne pas le faire et du coup ils ont eu des super blogs ils étaient super impliqués bon c'est comme ça euh, en tout cas je suis super content. Euh, ça m'a vraiment encouragé, ça faisait trois mois là, que je n'avais pas donné de cours, c'était un peu le break, du coup je suis, voilà, c'est top. En plus, cet après-midi, je donne le même cours en français, du coup ce qui est top, c'est que euh, je pas besoin de réfléchir autrement. Tu sais, quand on répète des tâches identiques, c'est moins fatigant mentalement que de faire une seule tâche, euh, voilà. Bref, bah, euh, très belle euh, journée et bah, je vais manger, j'ai faim. Euh... Et voilà, donc c'est un de mes rêves qui se réalise, hein, de donner des cours en français, en anglais. Je me souviens, il y a 10 ans, j'étais en Erasmus, en Espagne, en Espagne et euh, il y avait des cours en anglais, et je me suis dit déjà à ce moment-là, il faut qu'un jour je donne des cours en anglais. J'aime faire ça, euh, et tout ça pour vous dire, en conclusion, qu'on atteint des résultats à partir du moment où on commence déjà à les désirer. Si on n'a pas de désir, on n'a pas d'objectif, on ne peut pas atteindre ce résultat. Donc aujourd'hui, c'est le résultat d'un désir qui est né il y a 10 ans. Et puis mon désir dans 10 ans, c'est carrément de donner des conférences à des événements américains ou en anglais en tout cas. Et voilà, on verra dans le vlog numéro 648 ce que ça donne. Allez, ciao les amis!